Les poules et les poulets sont en réalité des oiseaux de jungle, de la même famille que les faisans et les pans. Ces oiseaux existent encore à l'état sauvage, dans les forêts du sud-est asiatique. Les poules vivent en bande familiale, sous le couvert des arbres où elles se sentent en sécurité. Elles aiment prendre des bains de terre, se percher, explorer leur territoire à la recherche de nourriture. Des insectes, des vers, des graines. Avant de pondre, les poules construisent un nid dans un endroit discret pour éviter que leurs petits ne soient repérés par des prédateurs. Les poules ont été domestiquées il y a environ 8000 ans. Aujourd'hui, la France est le premier producteur d'œufs en Europe. On y élève 47 millions de poules chaque année. Elles naissent toutes dans des couvoirs industriels où seules les femelles sont gardées. Les mâles sont éliminés car ils ne pondront pas. Selon une loi européenne, les conditions de vie de ces oiseaux doivent être indiquées sur les boîtes d'œufs et sur la coquille de chaque œuf par un code. 0. œufs bio de poules élevées en plein air 1. œufs de poules élevées en plein air 2. œufs de poules élevées au sol dans un bâtiment 3. œufs de poules élevées en cage En France, 69% des poules vivent en cage. La sélection génétique et une lumière artificielle poussent chaque poule à pondre environ 300 œufs par an. Dans les cages, par stress ou frustration, les poules se piquent souvent entre elles à coups de bec. En Suisse ou en Autriche, l'élevage en cage a été interdit grâce aux associations qui protègent les animaux. En France, sous la pression des consommateurs et des associations, de nombreux supermarchés et fabricants de l'agroalimentaire n'utilisent plus d'œufs de poules en cage. On peut découvrir ces marques et les alternatives aux œufs sur www.l214.com.